Courir pour se nourrir, en fait c'est ça. Se lever un jeudi et courir pour aller faire plaisir. Arriver dans les premiers pour pas passer à côté des produits frais. J'ai pas fait ma liste sur internet, je ne vais pas au drive en fait. La liste elle est toute faite. Je pourrais presque vous dire par cœur ce qu'on va mettre dans ce colis. boîte de conserve, aide alimentaire, semoule, riz, qui colle. De sardines, soupe de poisson, quelques légumes verts s'il y en a, quelques pommes de terre, du lait si je peux, et les produits fromagers, c'est un rêve. Alors